Bonjour, bonjour. Today we're going to talk about mental illness. On parle de la santé mentale. Quand vous commencez votre lavage vous commencez vos prières c'est comme si vous avez tiré une fronde et si vous ne maintenez pas jusqu'à ce que ça se coupe vous allez laisser la fronde là va rentrer sur vous ça va être très mal donc je vais vous donner aujourd'hui un processus par lequel vous pouvez sortir des pensées négatives là où vous expliquez pourquoi ça vient le royaume des ténèbres n'est pas content quand vous vous rendez compte de ce qui se passe le royaume des ténèbres n'est pas content quand vous euh, commencez à les combattre donc tu te lèves tu, tu fais tes prières tu fais ton jeûne tu es la clé dans tes trucs ok voilà ce que je veux tu as ta délivrance j'ai une dame l'autre jour, on a fait le jeûne, on a fini pour notre jeûne le premier. Elle, elle a fini son jeûne, elle a commencé son jeûne le premier. Parce que le premier qu'elle a vu ma vidéo pour le jeûne. Elle a euh, pris son jeûne le premier. Premier, deux, trois. Donc elle a fini le 4 au matin. Le 5, donc, elle paye sa dîme. Ça, c'était, il y a cela, trois jours, deux ou trois jours. Elle paye sa dîme. Et elle dit que quand elle était, depuis qu'elle était. Euh, elle a accouché, son enfant a 4 ans aujourd'hui. Quand on a ouvert, on a refermé, on a, ouvert, on a retiré l'enfant, on a refermé son ventre. Elle a toujours la sensation qu'il y avait un serpent dans son ventre. Donc, là, voilà, donc, pendant qu'elle jeûnait, elle a pris la poudre de désenvoûtement. Je vous avais parlé de la poudre qui enlève, si vous avez des choses dans le ventre, si on a mis les trucs dans votre ventre, ça sort. Tu te, tu bois ça deux jours, tu te puges avec ça le troisième jour. Après, tu bois encore deux jours, tu te puges le troisième jour. Donc, elle a utilisé ces poudres-là pendant... Les trois jours de jeûne. Dans le 5 ans, elle paie sa dîme. 4h50. Elle dit qu'elle est aux toilettes. Elle voit comment... Elle commence à tousser. Elle tousse. Elle se tourne, elle, elle racle à la gauche, elle voit l'asticope. Donc, l'asticope la, la est sortie de sa gauche. Elle ça a m'a dit que voilà ma délivrance. Voilà ma délivrance. Maintenant, une autre personne va se dire, bon, tu as été délivré, c'est bon, tu as été délivré. Écoute, c'est quand tu es délivré là qu'ils vont encore venir pour voir, pour tester le terrain. Pour tester le terrain. Donc écoutez très bien les instructions qu'elle va vous donner. Peu importe l'heure à laquelle vous allez m'écouter. Même si vous écoutez ceci le soir, sachez que vous allez être testé. Une autre, donc, elle m'envoie le, elle m un message dégueulasse. Elle a filmé la glaire qui est sortie de, son, de sa gauche. Elle a filmé ça, elle m'a envoyé. Elle aussi, elle était à son troisième jour. Elle dit que ça fait ouais, trois, trois jours sans manger, sans boire. Le dernier jour, puisqu'elle n'a pas bu d'eau, elle vomit. Et il y a une glaire, parce que l'une des formes sous lesquelles il vous attaque, il met de la glaire dans votre... Donc d'ici comme ça, là, jusqu'en bas. Jusqu'à l'estomac. Ça va se manifester comment Tu auras beaucoup de problèmes d'estomac. Problèmes gastriques. Tu manges quelque chose, ça te chauffe. Tu manges quelque chose, ça te brûle l'estomac. Tu restes, tu dois prendre les gaviscons tout le temps. Et ils mettent aussi sur toi l'anxiété constante. Tu es permanemment anxieux, tu ne sais pas pourquoi. Tu restes comme ça, tu ne tu sais pas ce qu'il y a, mais tu, vois, tu sens la peur sur toi. Voilà leur manifestation. Bonjour Monique. Bonjour Monique. Bonjour Marie. Bonjour Dax, Draxler. Je suis toujours en voyage. Tous les 7 jours, je suis à te voyager. Donc, mon dernier voyage s'est bien, bien passé. Ils vont mettre sur toi une peur. Tu restes dans ça, tu ne sais pas pourquoi. J'ai peur, mais pourquoi Tout va bien, je suis en santé, mes enfants sont en santé, mon mari va bien, ma maison va bien. Ils vont venir mettre la peur dans ta tête. Et si ça ne se passe pas bien? Et si ça ne se passe pas bien? Et si... Tu restes comme cela. Mais quoi? Qu'est-ce quoi? Qu qui ne se passe pas bien? Quoi? Tout va bien. Mais le truc, c'est que le plan de l'ennemi, en fait, il a une façon de t'envoyer ces choses-là. C'est comme si c'était toi qui pensais ça. Bonjour la reine... Reine Marie, la Reine du Ciel. C'est comme si c'était donc... C'est comme s'il si y avait quelque chose qui n'allait pas bien avec toi. Il se dit, mais... C'est moi ou bien? Et si tu t'amuses, même, il va te mettre les pensées contre toi. Regarde, tout ce que tu fais ne marche pas. Regarde. Regarde, non? Il y en en anglais, il y en ça veut dire quoi? Euh, tu n'es pas assez. Est-ce que le jeune homme peut s'intéresser à toi? Regarde le genre de bel homme qui est venu jusqu'à tu t'es épousé, tu crois que c'est... Là, il te trompe. Il peut t'aimer toi, là. Regarde comment tu es. Comme ça, ça commence dans ta tête. Ça commence dans ta tête. La santé mentale, c'est quelque chose dont on ne parle pas en Afrique, malheureusement. Chez les blancs, ils ont dit, ok, tu ne vas pas bien. Like, you know, I'm not good. Let me just go and see a psychiatrist. Or, you know, psychologue. Somebody like that. Mais en Afrique, quand tu ne vas pas bien mentalement... Si tu oses même parler de ça à quelqu'un, « Hey, maman, Vivien, ne venez pas me poser les questions qui n'ont pas de sens ici. Venez même pas. qui Ne me même pas. On va souffler la cannelle à la maison à quelle heure ?» Vous avez souvent des questions que je ne veux même pas. Excuse ma vie. Excuse ma vie. Excuse ma vie. Faites travailler votre sens. La santé mentale, c'est quelque chose dont on ne parle pas en Afrique. Et comme on n'en parle pas, beaucoup de personnes doivent vivre cela seul. Tu dois pouvoir détecter quand ça ne va pas. Tu dois pouvoir rester comme ça, là tu te dis, ça fait deux jours que je ne suis pas sortie. Ça fait deux jours que je sens. Et vous pouvez détecter, à votre, vous, à tu peux sentir quand ta puissance est affectée. Parce que cette affaire de santé mentale là, bonjour le pasteur Aline, ça attaque n'importe qui. Ils appellent ça en anglais, dark night of the soul. Dark night of the soul, c'est-à-dire, ton âme traverse une période noire. Et je crois que dans le psaume 23, quand David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire qu'il sait que dans ton cheminement, il y a un moment où tu as traversé une période que. Ce n'est même pas parce que c'est quelqu'un qui est venu déposer sur toi. C'est dans toi-même. C'est dans toi-même. Le tout, c'est que pendant cette période-là, que tu ne passes pas un mode de destruction. Le mode de destruction, c'est quoi? J'ai même cru que j'étais qui? Regardez-moi, une fille comme moi, là. Regardez-moi. Regarde tes cheveux. Regarde. Regarde, j'ai acheté des habits tous les jours. Regarde, ta voisine a acheté la voiture, non? Tu étais au mariage de ta cousine l'autre jour, non? Ta cousine a accouché, non? Regarde, toi, tu as 38 ans. Où oui, tu n'as pas d'enfant. Tu hum as 52 ans. Rien, Dieu n'a rien, aucune maison, rien. Donc voilà. C'est comme ça que c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Tu es sur le lit, tu te tournes. Tu te tournes. C'est tu sais ce que tu dois faire d'abord Je vous parle du lavage au sel tous les jours, non S'il le faut, lave-toi cinq fois par jour avec le sel. Écoutez, s'il le faut, ceux qui ont le parfum, donne-moi tout. Quand on le donne moi tout de suite, même même dix gouttes dans dans l'eau avec le sel. Ceux qui ont le parfum débloquent moi. Tu mets aussi ça dans l'eau. Et quand tu traverses ces pensées là, c'est très difficile pour toi d'ouvrir la bouche pour prier. C'est comme si on t'a attaché. Donc, même si c'est seulement en action, en versant l'eau, tu veux Je me débarrasse. Parce que quand tu subis ces attaques, il est très probable que tu te sois euh, approché ou bien dans ton environnement, ou bien là, tu as reçu chez toi quelqu'un qui a une énergie très négative. Ou encore tu es parti dans un milieu, peut-être tu es parti dans des milieux publics très affluents. Et tu as été en contact avec quelqu'un qui a une très mauvaise énergie. Soit encore tu as regardé quelque chose sur Facebook qui était très négatif. Soit encore ce sont les démons de tes grands-parents là. Vais, tu vois, ces démons là, donc, tu as touché ça, tu n'as pas bien, tu ne te vas bien débarrasser d'eux. Je vous ai dit qu'il y a des gens que certains parmi vous, vous devez faire le kit de fondation même pendant trois mois. Ce mois, si tu achètes, tu fais. Le mois prochain, tu achètes, tu fais. Le mois prochain, tu achètes, tu fais. Il y a certains démons que quand tu les touches, si tu ne finis pas avec eux, la Bible dit, si tu ne finis pas avec eux et tu les remplaces par quelque chose, il va sortir, aller chercher sept, ils vont revenir. Et la Bible dit que l'état de ce dernier est encore plus pire qu'avant. La bataille ben, spirituelle, ce n'est pas la blague. Quand ma part pa me prend, je peux passer deux jours je suis couché je suis couché au sein des tu tournes comme ça là, tu tournes et plus grande ta mission est plus grande ta mission est, pardon plus d'attaques tu auras et quand certains te ça, te prend ça là, tu veux seulement couper tes cheveux, donc tu ne peux même pas que quelque chose te touche tu ne veux même pas tu te lèves maintenant, tes cheveux sont comme si tu étais Sangoku. Tu as vu Sangoku la nuit. Tu ne veux rien faire. Tu veux seulement rester à la maison, tu regardes Facebook. Tu vas regarder les séries sur Facebook. Oh, tu vas regarder, regarder, regarder, regarder, regarder, tu te couches, tu dors. Après, tu te réveilles, tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu te couches, tu dors. Tu passes chez quelque chose, tu manges, tu viens, tu te couches encore. Tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu te couches, tu dors. Parce que quand les gens vous voient triompher, on voit que tu fais les grandes choses. On ne sait pas que tu traverses aussi les périodes où si la personne te voit comme ça, là, il aura pitié de toi. Et plus grande ta mission est, ou grande, excusez mon français, plus grand ce que tu as fait est, plus tu auras d'attaque. Il y a les jours où tu vas te lever, tu vas même vouloir garder ton mariage toi-même. Tu vas même vouloir, tu vas dire à ton mari que laisse pas, de pas. Ah, Laisse-moi. Tu vas vouloir garder ta propre. Donc, ce que tu as construit là, toi-même, tu vas te lever et dire que c'est fini. Donc, la deuxième règle, quand tu es dans cette période-là, ne prends aucune décision pendant que tu es dans ta zone d'ombre. Parce que tout ce que tu vas décider dans le moment là, ce sera pour te détruire. Ce sera les choses que toi-même là, quand tu as, tu as souffert pour construire. C'est comme si c'est un cyclone qui arrive. Tu vas seulement tout gâter. Et comme les gens qui les choisissent ont toujours détruit des, des puissances très. Vous êtes très puissants. Parce que vous ne vous connaissez pas encore. Vous ne connaissez même pas encore le dixième de votre pouvoir. Vous êtes des puissances très puissantes. Ce qui fait que quand ça commence, même les paroles que tu dis pendant ce temps-là, ça peut détruire, ça peut déstabiliser tes choses que tu as construites. Donc quand ça te prend, si tu connais déjà, cherche beaucoup de celles que tu mets dans ta chambre. Tu cherches le parfum, tu te déposes là-bas. Tu cherches, tu, tu déposes tout. Tu prends le, le, le, le, le, le, le, tu mets bien internet, tu ton téléphone. Tu sais que tu vas écouter mes vidéos pendant la période-là. Tu mets même, tu laisses ça jouer pendant que tu es en train de dormir. Tu te couches sur le lit comme ça-là. Tu laisses ça jouer seulement, ça joue, ça joue. À un moment, une parole va sortir comme ça-là. Ça va te faire le, ça va t'électrocuter, tu vas te lever du lit. Donc ne pas prendre de décision pendant que tu traverses cette période ne pas parler, ne parle pas. Parce que la période, là, tu vas te rencontrer quelqu'un qui est faible d'esprit. Parce que vous devez comprendre comment la fesse fonctionne. L'ennemi t'attend au carrefour. Il attend que tu viennes, tu commences à faire un peu. Il dit hum, hum, dis, dis ceci. Dis que ça ne va pas marcher. Dis. Dis. Tu dis que ah, de toute façon, ça ne va pas marcher. Tu vas me d'abord épouser pourquoi. Regarde une femme comme moi. Tu mon encore derrière moi. Je ne vais jamais te donner d'enfant. Ah pardon. De, tu là, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Hum. Hum, hum. L'ennemi en train de détruire ce que tu as pris trois semaines. Tu as fait quatre jours de jeûne. Tu as fait les sessions. Tu t'es lavé avec le pipi même pendant sept jours. Mais sachez aussi que si tu traverses la zone là, tu traverses les turbulences là. Donc quand moi je suis dans les turbulences, je connais que je suis en train d'arriver je, je, je, je, je suis au bout du tunnel je suis au bout du tunnel c'est un peu comme les contractions avant l'accouchement je suis au bout du tunnel donc ça me fait n'importe comment je suis au bout du tunnel je suis au bout du tunnel l'enfant va bientôt sortir l'enfant va bientôt sortir l'enfant va bientôt sortir et puis tu te lèves le matin un matin comme ça Cinq clients t'appellent 15 millions tombent le matin pam donc tu, tu vois en l'espace de deux heures de temps les choses que tu avais faites depuis, tu avais tu priais que prier, tout ça se passe en deux heures de temps. Et quand ça se passe, c'est comme Job. Job. Quand Job, les choses de Job ont commencé à tomber. Job reste comme ça, on vient dire que tes enfants sont morts. Oh, le, le cyclone est venu, ça ravager, Oh, Tout ça s'est tombé. Donc en une journée, on est venu, on est dit, il a perdu tout. Et voilà qui traverse maintenant sa période de, de, de, de, de noirceur. Là. Il tourne, ça tourne. Sa femme dit que pas le maudit Dieu, tu quittes ça. Il dit jamais. Maudit Dieu. Parce que l'ennemi ne peut pas travailler sans votre bouche. Que dit même que les choses que la reine Josie vous dit tous les jours, que c'est n'est même rien. Bloque la même. Quitte même sur sa page. Et vous dérangez pas. Hein? Vous aurez les périodes où on va vous dire quitter sur ma page. Et vous dérangez pas, vous serez testé. Je les connais. Nous nous connons. Moi, je dis que tout ce qu'elle scène là, c'est même gang, pardon. Regarde, regarde, tu as fait des gars, ça a empiré, non On a volé ton argent, non On a volé ton argent, non Tu as fait, tu as commencé, regarde ton mari, tu commences le lavage. Avant, il tombe même à côté de toi, même comme il ne te touchait pas. Maintenant, le voisin n'est ne rentre même plus à la maison. Le voyage ne rentre même plus. Ça s'est empiré regarde tes enfants. La ça s'est aggravé seulement en, en, en une semaine. <rire> What does it take to put a giant down? Qu'est-ce qu'il faut pour mettre un géant à terre Il y a un géant dans votre vie. Il y a un géant dans votre vie qui a dit que vous n'allez pas vous marier, vous n'allez pas accoucher, vous n'allez pas être riche. Et vous avez eu audacité comme David de venir dire, tu es qui Pour oser la fille de l'éternel. Donc, répare-toi. Et se tourner va te regarder, tu es qui toi Et regarde les autres, il mais la fille, c'est qui Tu es là avec le pipi sur toi dans la nuit, à 3 heures. Je suis la fille de l'éternel. Souvent, quand vous voyez un téléphone, travail travail c'est comme si vous êtes même ridicule. Si quelqu'un te voit, il va dire que tu vas voilà laver le bâton, tu es nu dans ta douche, tu as ton pipi sur toi. C'est le Seigneur qui donne la force. Écoutez, c'est le Seigneur. Tu parles, plus tu parles, plus il devient petit. Plus tu parles, plus il devient petit. Tu sèmes ta dîme. Encore et encore et encore et encore encore, et encore. Tu sèmes la dîme et encore. Plus tu sèmes, plus il, dev, il devient petit. Plus tu fais ton temps travail, il devient petit. Après un jour, il commence à parler comme la poupée. Nimi, nimi, nimi, nimi, nimi, nimi. Mais c'est qui cette fille Et cette fois-là, il, il te regarde, tu es en haut, lui, là, en bas. Mais pourquoi il me dérange comme ça Oui. Hmm. Le mmh. travail spirituel, hein. c'est pas la blague. Et nous, des blagues. Hein. <rire> Toutes les reines, là, vous êtes dans le direct, -ci. la reine Claudine la reine Marie-Blanche, la reine au en fait. Hein. Vous êtes là. Je crois que vous savez très bien de quoi je parle. Même la reine Rolande. <rire> ah, tu es en train de détrôner un, un truc que ta fille ne va plus jamais voir ça. Ta petite fille ne va pas voir. Donc, sur si 25 générations à venir après toi, ils ne vont plus jamais voir ce genre de démons. Hum. Que ta mère avait subi, ça, ta gramma avait subi, ton ague-gramme avait subi. Elles ont fini toutes seules, seules, seules. Ou bien pauvres, pauvres. Les soucis les ont tués. Toi, tu te lèves. Tu dis moi. Tu prends ton bâton. Tu dis moi. Je suis la vie de l'éternel. Ouais. <rire> Euh, vous devez être très forte. Il n'a pas dit que ce serait facile, mais il a dit que tu aurais la victoire. Dieu n'a pas dit Lève-toi, tu pars là-bas, tu fais ça, on va te donner. Ouais, ça, tu vas marcher avec les talons. Non, non, non. Il y a certains endroits où tu vas seulement courir. Tu vas lever tes chaussures, tu vas courir sur les cailloux. Mais tu avances seulement. Bonjour la reine Adeline. Bonjour la reine Nubissi. Sévère Avant quand ça se passait comme ça Ta bouche tu ouvres ta bouche Tu insultais tes choses Tu descendais tes choses Mais le tout c'est Tu es calme On te dit ça ne va pas Ça ne va pas Ouais regarde ça ne, tu, on, tu ne dis rien Mais la reine tu ne dis rien Tu te tournes tu vas te coucher C'est comment regarde Ça n'avance pas Le travail n'avance pas les clients ne viennent plus. Ça fait une semaine, on n'a pas vendu. On t'appelle, on te fait le rapport de la journée. Que depuis là, les clients viennent, ils regardent ça mois tôt. Les clients viennent, ils regardent ça mois tôt. Ta vendeuse commence à dire que ça ne va pas. Non, tu dis que ferme ta bouche. Ne reste pas dans mon magasin. Tu ouvres ta bouche pour maudire mes choses. Tu dis ça va aller. Je te tourne, tu pars. Elle s'attend à ce que tu, tu, tu te tournes tu pars. Tu connais les bagarres que tu as tapé la nuit. Tu connais les bagarres. Tu lances encore notre jeune. Même dans le sommeil tu as de prier. Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant il y a l'heure de notre mort. Amen. Je veux aussi vous ajouter que quand vous êtes dans la bagarre spirituelle, vous n'êtes pas seul. Just hold on a little bit more. Accroche-toi encore un peu. Just, just, just a little bit. Accroche-toi. Tu as tes ancêtres. Tu as tes anges. Tu as tes guides. Tu as la Vierge Marie. Tu as le Saint-Esprit. Tu as Jésus. Tu as toute la légion des anges. Larissa, tu dis, vraiment le goût de l'obéissance à payer, ça dit, ma reine, ça fait trois jours, j'ai des retours positifs graves. Ton grenier est fertile. <rire> moi, vous êtes toujours dit que s'il y a une chose, que je connais Dieu qui m'a envoyé. Dieu ne m'a pas envoyé pour vous rendre pauvre, ni pour être pauvre moi-même. Et pendant cette période-là, surtout, rappelle-toi qui est en train de se battre avec toi. Et la dîme aussi, c'est quelque chose qui influence beaucoup. Il y a les périodes où, analysez bien, quand vous êtes dans les combats financiers, surtout, tu vas voir que la période-là, tu as eu de la peine à payer ta dîme. Parfois, tu envoies même ta dîme. Ça se bloque en l'air. J'ai eu une comme ça la semaine passée. Elle envoie 1000 euros de quoi là, C'est calé dans les airs. Elle appelle, où c'est Western Union, c'est quoi l'eau Ils disent que c'est en l'air, vraiment. Que c'est en l'air. L'agent a fait 10 jours avant d'être débloqué. Le 9e jour, elle a dit que je vais encore payer l'autre. Elle envoie encore l'autre 1000 euros. Elle dit que mon agent doit toucher ta main. Parce que le genre de challenge que je vois, ici là. Je sens qu'il y a quelque chose. Vous allez... Parfois, tu es dans une période où tu vas ouvrir un magasin, une succursale quelque part. Tu as un nouveau, un nouveau business que tu veux C'est les adversités que tu peux voir. <rire> Ma mia. Quoi? Tu achètes la marchandise, arrivé en route, ça prend l'avion. C'était dans l'avion, dans l'avion, ça prend l'avion. Tu perds telle chose. Ton employé même qui devait venir travailler, il dit qu'il ne veut plus qu'il ose, sa grand mère mort au village, il faut que c'est lui qui sur ses soeurs, il part. Tu restes comme ça, là, tu te retrouves seul. Rappelle-toi premièrement de la sensation que tu as ressentie quand tu voulais ouvrir. Quand tu as dit que tu devais voyager ou tu devais, je ne sais pas. Parce que quand Dieu te donne une vision, ça vient avec une énergie, ça vient avec une force. Tu vois comment l'endroit est bien, les gens sont en train d'entrer, les gens achètent des choses, ça va bien, ouais. Écoutez, s'il le faut, enregistre même ça sur une vidéo, bien sûr. Parce que quand tu vas vouloir mettre la chose sur pied, il y a les démons, les entités territoriales. Que, quand ils savent qu'il y a quelque chose de bien qui est en train de venir dans notre ville, dans notre rue. Écoutez, votre lumière là, quand vous êtes arrivé, ils ont vu. Quand tu as atterri là-bas dans la ville là, ils t'ont vu. Tu ne savais pas, mais ils t'ont vu. Monique, ne te dérange pas, tu es passé par là. Chaque nouveau niveau a ses démons. Peut-être ton chiffre d'affaires actuellement, c'est 15 millions le mois. Quand tu vas vouloir monter à 55 millions, 70 millions le mois, tu vas voir, hey, c'est comme si tous les démons du, sont sortis sur toi. Maintenant, l'autre chose que vous devez faire, c'est les affirmations. I'm beautiful, I'm strong, I'm powerful. Beautiful, I'm strong. Everything I touch turns into gold. I'm beautiful, I'm strong, I'm powerful. Money comes to me. Tu dois avoir les affirmations. Je suis belle, je suis puissante. L'argent vient à moi sans effort. Mes clients viennent et ils me payent sans je discuter. Je déclare que mes produits sont des produits haut de gamme qui sont achetés par dans tout le monde entier. Je déclare que je suis. Donc, tu, tu dois te dire ces choses. Parce que certains d'entre vous, vous êtes dans un environnement où personne ne vous encourage. Il n'y a que vous. S'il le faut, toute la nuit ne dors pas parce que tu es en train de te reprogrammer l'esprit. Je suis belle, je suis puissante. On ne peut rien me refuser. Quand je mets ma main quelque part, ça marche. Tout pied que je touche, toute, toute terre que je touche de mes pieds, euh, je, je, je prends cette terre en possession. Oh, tout ce que je fais marche. Je suis béni. personne ne peut me maudire. On ne peut pas me maudire. Nombre 23, verset 23. On ne peut pas me maudire. Aucune incantation ne peut marcher contre moi. Aucun sortilège ne peut marcher contre moi. Je déclare que je prends cette terre en possession. Josué 1, verset 3, 4, 5, 6 et 7. Je me fortifie dans l'éternel. Suivez voilà l'autre chose que vous devez faire pas que vous pouvez, vous devez s'il le faut, tu imprimes même sur le papier tu mets ça, tu colles ça partout dans ta maison si l'ennemi peut venir te déposer les pensées quand tu es en train de dormir tu dors, tu fais un cauchemar tu vois comment on te poursuivre, on te prend ton argent s'il peut faire l'autre là, tu te lèves toi même, tu te reprogrammes l'argent vient à moi je suis les de l'argent je suis les manques des billets, même comme les billets n'ont pas le fait sur ça. Je suis les manques des billets. On me poursuit, peu dans le fin fond de là où je suis. On me poursuit là-bas pour me donner l'argent. Mes vidéos sont vues par des milliers de personnes. Et ces personnes m'appellent, ils achètent mes produits. Mes clients sont dans la file d'attente pour que je les reçoive. Mes clients viennent à moi. Allez, répétez, mes clients viennent à moi. Mon business prospère aujourd'hui. Allez, pour répéter, tout business qui porte mon nom, qui porte ma touche particulière, prospère aujourd'hui. À travers les quatre coins du monde, les gens me voient ils viennent à moi. Je suis intelligente, je suis puissante. On ne peut pas me maudire. Répétez votre nom, je suis la reine Jocelyne. Répétez votre nom, allez. Répétez votre nom. Je suis la reine Jocelyne. Je suis la reine des reines. Personne ne peut me mettre à terre. Je tire ma puissance des profondeurs de la terre. Aujourd'hui, j'ai la puissance. Je domine sur toute personne qui vient pour m'atteindre. Je mets à terre tous les démons, tous les petits, petits démons. là. Je commande qu'on soit mis à terre aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'élève dans le ciel. Aujourd'hui, je prie. Tout business qui porte tout mon nom, toute personne qui travaille pour moi, travaille avec excellence. Aujourd'hui, mes clients viennent. Tout client qui parle avec mes clients, avec, avec mes, mes, mes employés, je déclare que vous avez, je reçois la faveur. Mon agent entre. Mon agent ne sera jamais détourné. Mon chiffre d'affaires aujourd'hui est de 50 millions de francs CFA. Allez, répétez, répétez, répétez. Ce nouveau business que je suis en train de créer, j'appelle, j'appelle les personnes qui vont participer à ce business, j'appelle les clients qui vont me trouver, au nom de Jésus. Je reçois les idées qui vont me permettre de prospérer. Allez, répétez, répétez. Tout ce que je touche se transforme en, en or. Je suis puissante. Quand je dis ça, je sens la puissance dans mon corps. Je suis puissante. Yes. Aucune âme forgée contre moi ne peut prospérer. Aucune âme forgée contre moi ne peut prospérer. Personne ne peut m'atteindre. Je suis puissante. Je suis forte. Yes. Je suis la reine Jocelyne. Vous sentez comment la puissance vient en vous non je hmm? suis I'm je I'm suis I'm powerful, je suis puissante, je suis riche, je suis Aucune flèche de l'ennemi ne peut m'atteindre. Tout ce que je, je touche se transforme en or. Tout tel que je touche de mes pieds, je la prends en possession. Tous mes business, tous mes circuits sales fonctionnent aujourd'hui chiffre d'affaires aujourd'hui, on fait le plus grand chiffre d'affaires qu'on ait fait dans les derniers, derniers 12 mois. J'appelle les clients. Toute promesse d'achat de, de, de, de, de, que j'avais se concrétise aujourd'hui. Toute promesse d'achat. Je reçois l'argent aujourd'hui pour faire ça, ça, ça. Pour prononcer l'argent dont vous avez besoin aujourd'hui. Si vous venez de prendre un local, allez là-bas vous parler à ce local. Écoutez-moi bien, Maison. Quel que soit l'homme fort ou la femme forte qui dominait dans toi d'avant, je te déclare que tu as un nouveau maître, une nouvelle maîtresse. J'appelle les meubles pour te meubler. J'appelle la marchandise pour te pour mettre dans toi. J'appelle les clients aussi qui vont acheter. Je déclare que toute personne qui traverse ici, quand la personne passe ici comme ça, il se tourne, il a la faveur vis-à-vis -vis de toi, local, maison. Si Madeleine ne dis pas que personne ne peut te prendre ce qui est à toi C'est un peu comme si tu avais peur qu'on ne vole ce qui est à toi Non J'attire L'argent vient à moi en abondance Quand tu fais les déclarations, ne fais pas les déclarations négatives Genre personne ne peut mm -mm. Je suis puissante, ça c'est positif L'argent vient à moi Tout ce que je touche se transforme en or. Ma maison est meublée Si c'est une nouvelle maison que tu veux Je reçois ma nouvelle maison je suis intouchable. Je m'élève dans le ciel. Je reçois des pensées qui me donnent des millions d'euros. J'attire mes collaborateurs. Je, je, je dis avec les plus grands hommes d'affaires, les plus grandes femmes d'affaires. Hum. Il y en a parmi vous, vous allez commencer à vous allez rencontrer. Ces personnes, en fait vous en rencontrez depuis longtemps. Et elles vous avez oublié. Je vois il y a des personnes qu'on est en train de remettre votre nom dans leur esprit. On remet votre nom dans leur esprit. Ils vont vous contacter. Je ne sais pas si Olivier s'est trompé de porte. Quand tu entres quelque part, tu vas déjà sortir. et faire une réunion. Tu t'excuses, tu sors. Tu comprends, Olivier Voilà. Tout ce que je fais prospère. Tout ce que je touche se transforme en or. Voyez votre argent. Voyez comment les clients viennent. Il y a, voilà. Vous allez me montrer ce qu'il y a autre chose. Il y en a parmi vous. Euh, L'ennemi a fait si bien que tu n'arrives pas à demander le prix que tu vaux aux clients. On répétait après moi, ma valeur augmente aujourd'hui. Ma valeur augmente. Mes clients me payent plus même que je ne vaux et que je ne demande. Je reçois plus que ce que j'ai demandé. Le Seigneur fera au-dessus de ce que j'ai demandé. Il y en a parmi vous. Euh, Peut-être tu sais que telle chose tu as acheté à 5 000. Tu Peut-être tu dois revendre à 25 000. Tu vas aller vendre à 7 000. Alors que la chose vaut 30 000. Ma valeur augmente. Je suis une reine. Je vais de l'or. Vous enlevez vos chaussures, vous marchez dans votre maison. Que je prends ce territoire en possession. Je prends ma main, en, ma, ma, ma, ma, cette maison en possession. Que ma bénédiction, exactement, que ma bénédiction ne soit jamais limitée à ma valeur. Je suis puissante, j'attire l'argent. Tout ce que je touche se transforme en or. Et ne parlez pas seulement dans le direct. Si après, quand vous vous levez, tu regardes ton pote au menu, tu dis, hé, yeah, on n'a pas l'argent. Yeah, on n'a même pas vendu aujourd'hui. Hé, yeah. hé. Uh ne -uh. faites pas ça. Tu arrives, on te dit, « Madame, on n'a rien vendu hier. Yeah. » Ne vous inquiétez pas, les clients arrivent, l'agent vient. Allez, mettez la musique. Everything I put my hand must work. My name go open doors, amen. <rires> Vous savez qu'on finit tout par la danse, non? On finit tout par la danse dans le direct Pendant <rires> que tu danses, tu vas de terrasser les démons qui s'étaient accrochés sur ta tête la nuit là. Ils ont été tombés. Oui everything i put my hand go work hey and them go up and down amen. Mm -mm -mm -mm. amen amen amen amen my life no go end in shame yes Vous aimez la danse, voilà la reine. Tu as commencé à danser. Vous aimez ça, les choristes comme ça, les touristes. La Bible dit que the joy of the Lord is my strength. La joie du Seigneur est ma force. Vous devez savoir arranger vos déclarations. Tu prends possession de mon client comment Non. <rire> la reine Roland, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on s'aime trop. Je crois que. <rire> Ça senti ça depuis longtemps. <rire> je prends ce territoire en possession. Aujourd'hui, tout ce que je vais faire va marcher. Je reçois les idées. Les idées maniacabobées qui vont me permettre de résoudre les énigmes que j'ai depuis six mois. Oui. J'attire les grandes collaborations. Ouais, ouais, ouais. My life no go end in shame. Ma vie ne va pas finir dans la honte. Parce que je crois que je dis Amen. Amen. Amen. Amen. Vous devez naser. La vie est trop belle. Yes. Donc j'espère que vous avez suivi le processus que j'ai donné. Parce que quand tu commences un truc, après tu mets l'autre, après tu mets l'autre, après tu mets l'autre, après tu mets l'autre. Tu, tu te rappelles que tu es protégé. Tu fais ton lavage au sel. Même si tu te laves au sel, une heure plus tard, tu sens encore la tension. Pas encore de lave au sel. Et tu verses le sel dans ta maison. Tu verses le sel. Après tu sens encore la tension, tu verses encore le sel. Il y a une poudre là, la poudre maison hantée. Tu verses ça. Il y a certains qui sont un peu récalcitrants. Fais ça, ça. Donc, baisse que le sel dans tout. Donc, ouais, Seigneur. Tu fais ça, joue cas, joue va voir joue que tu vas. Ça rentre comme un processus. Parce que plus haut vous allez aller, plus d'adversité. Il y aura un niveau où. Tu auras les mauvaises nouvelles, donc on va vite annoncer en 30 minutes quatre mauvaises nouvelles. Maintenant, quand on annonce des mauvaises nouvelles, c'est pour atteindre ton mental. Que tu connaisses le processus. Tu restes comme ça là. Tu sens que quelque chose ne va pas. Tu fais un tour à la maison. Bain de sel. Avec la le parfum là, tu mets ça sur toi. Tu mets. fini et en faisant ça tu es en d'écouter la vidéo du même une chanson pour danser maintenant vous devez aussi écouter beaucoup votre esprit parce que je vous donne toutes ces idées en vrac maintenant votre esprit maintenant va vous enseigner c'est quoi ça sera le dernier point que je vais donner dans cette vidéo votre esprit maintenant parce que ne, ne, ne doutez pas vous êtes des rois et des reines très puissants maintenant ton esprit connaît ce qui doit te guérir comme le chien connaît quelle herbe il doit manger quand le chat est malade, il part, il fonctionne. Tu vois le chien mange l'herbe, il n'est pas fou. Parce que son intuition, son instinct, il en train de lui dire que pas manger ça. Il ne connaît même pas. Il y a pas la catégorie des gens qui sont faits pour avoir la jambe. La reine Hollande, Toi aussi là. Peut-être que tu peux faire ça que ton intuition te dit que. Va préparer les gambas si tu manges. Je vous assure, c'est bête, mais je vous dis. Va préparer les gambas si tu manges bien même. Ma chérie, va chercher les gambas si tu manges. Je vous assure, votre instinct va vous montrer la voie. Parfois, tu peux faire tout ce que j'ai dit là, tu te sens toujours mal. Tu restes comme ça là, tu as envie de manger le chocolat. Toblerone, ça c'est mon, mon dada du moment. Le chocolat Toblerone. L'esprit te dit que cherche le chocolat Milky Way. <rire> Je vous assure. Ma chérie, va pour le chocolat tu mets dans ta bouche. Tu vas voir. Tu vas voir, Tu vas me mettre dans ta bouche ça là. tout ton corps va faire hum. Tu Tu sais que la vie c'est même quoi j'ai acheté, acheté le milky way l'autre jour avec on a fait ça avec le les, avec le oreo aïe c'était bon jesus tu vois il prend le, un, un, un biscuit oreo un, un, un long biscuit oreo il met le chocolat de pas et d'autre avec la crème blanche jesus quand j'ai mangé ça quand il mangé ça j'ai dit alléluia. Ça m'a connecté directement aux arachides. <rire> c'est vrai que je vous enseigne, c'est bête, ça paraît bête pour l'instant. Je dis, mais attends, elle parle de chocolat. Parfois, c'est peut-être des arachides. Est-ce va te dire, va chez les arachides, dit, les arachides où tu manges. On va parler la carotte, tu croques. Parce que certains d'entre vous, vous avez des aliments spirituels qui sont les vôtres. Tu dois connaître peut-être que les carottes... Tu penses ça, tu mens, tu ne sais pas pourquoi, mettons, dès que tu manges ça, ça calme, ça te calme. Vous devez connaître, connaissez-vous, étudiez-vous. Remarque que quand y a ces manger tes choses, comment est-ce que... Pourquoi j'aime trop? Et c'est toujours un truc que tu aimes beaucoup. <rire> pourquoi j'aime trop le truc, c'est comme ça, là, non? fait enfin, c'est le, le, la, la glace. Maman, il y a Paul là. Paul a une glace, là, J'ai mangé ça un jour. Maman, la glace de Paul, mon frère, la glace à la mangue à c'est grave. Parfois, tu, quand j'ai de mauvaises humains, tu, pas, tu prends ça, tu mets dans la bouche. Tu sens comment le ciel s'ouvre, tu reçois une idée. Tu parles, l'idée là, elle te donne 4 millions. Ah. La reine Rolande, on avait rendez-vous demain. Maintenant tu dis que ton instinct te dit de manger les gambas, ça fait moi. <rire> Toi, tu es grave. Non, ton instinct là, bien parlé, vraiment. J'ai même mon cachet sur ça. Je suis sûre que ton instinct là, a bien parlé, vraiment. Instinct, merci, Il hein. Faut toujours parler à la reine Hollande comme ça. <rire> vous savez que les gens n'aiment pas le bonheur des autres, donc. Les gens n'aiment pas quand vous êtes heureux. Ils, ils, ils n'aiment pas. Que pourquoi elle est contente Pourquoi elle rit mais ne vous inquiétez pas. On va toujours y. Ouais, rire. Vous avez suivi donc. Voilà. Et je vais mettre les bénédictions finales. Je vous bénis. Je déclare que vous n'allez pas échouer. Je déclare que votre esprit va toujours vous parler. Je déclare que vos guides spirituels vous parlent, vous écoutez leur voix. Je déclare aucune âme forgée contre vous. Ne peut avoir de l'effet. Je déclare que vous êtes forte, Vous êtes fort. Je viens comme ça vous fortifier. Mettez la main sur la poitrine. Je viens vous faire un massage cardiaque. J'utilise votre main comme point de contact. Je viens re, relancer votre cœur. Je déclare que toutes les idées négatives qui étaient en vous disparaissent au nom de Jésus. Mettez le doigt ci et le doigt ci. Comme ça. Sur votre tête. Voilà. Voilà. Je viens chasser toute pensée négative dont vous avez été victime. J'enlève tout découragement que l'ennemi a mis sur vous. Je viens renforcer votre couronne, votre casque du salut. Je déclare qu'aucune mauvaise pensée ne va avoir accès à votre esprit au nom de Jésus. J'appelle vos finances. Je déclare que vous voyez votre argent venir à vous. Au nom de Jésus-Christ. Arène Marie Blanche. Tu sais que tu es ma jumelle non la reine Hollande, elle est comme ma mère, comme elle a dit que je suis comme sa fille. Là. Elle là, hein, ça passe, grave. Un jour, elle reste et dit que oh, je, je, je veux manger le coquille. Elle me crie dans la journée que tu es où Je viens te trouver. Elle vient avec le coquille me donner. Ça passe, c'est grave. <rire> je dépose en vous les idées. Les idées qu'avant, vous n'osiez même pas recevoir. Pourquoi je viens euh, remettre ces idées dans votre tête. Je déclare que ces projets, ces business de conteneurs, vous reprenez cela au nom de Jésus. Je viens vous fortifier. Je déclare que vous relancez le, le, le business des mèches, le business des vêtements, vos clients qui vous avez oubliés. Même aussi, il y en a qui veulent vendre les produits, euh, le sans là. Tu voulais vendre les produits du sans. Je déclare que tu reçois, euh, tu, tu relances ce business au nom de Jésus. L'été amincissant que vous voulez faire, là, je déclare que vous trouvez le fournisseur au nom de Jésus. Je déclare aussi que ton projet de restauration, tu le lances. J'enlève tout blocage, sur toi. Je chasse la peur de ton esprit. Je chasse la peur de ton esprit. Je chasse la peur de ton esprit maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je restaure tes pensées. Le doigt si, on le met là. Je viens ouvrir votre troisième œil. Qui est votre imagination, votre créativité je déclare qu'aujourd'hui, toute idée qui a été volée par l'ennemi, toute idée qui a été volée dans votre étoile est désormais restaurée. Je restaure ces idées maintenant. Et ces idées viennent avec le processus pour pouvoir accumuler l'argent, pour, pour mettre ce projet en place au nom de Jésus. Je chasse la paresse de votre esprit. Je chasse la paresse et la lourdeur de votre corps. Toute maison dans laquelle vous êtes, qui est, est hantée par les mauvais esprits, qui vous opprime, je déclare aujourd'hui que tout mauvais esprit est chassé de cette maison au nom de Jésus. Amen. J'active votre puissance. J'active votre ADN. Parmi vous, il y en a qui ont le don de guérison par les mains. Il y en a, vous, êtes, vous devez être conseillé. Vous devez faire du coaching. Vous devez conseiller les gens. Vous devez faire dans le conseil. Vous devez faire dans le conseil. Je déclare que vos dons sont activés. Le don de parole est activé. Certains, l'esprit me dit de vous dire de partir à l'eau. Vous devez repartir à l'eau, faire une offrande. Je déclare que vous repartez faire cette offrande. Et quand vous la faites, vous devez vous être connecté. Vous êtes connecté au nom de Jésus. Il y a une mère qui prie pour son fils, pour qu'il soit libéré de l'alcool. Je, je viens libérer ton enfant maintenant. Prononce son nom. Je le libère. Prononce son nom trois fois. Je libère ton fils. Des influences maléfiques au nom de Jésus. Je libère ton fils de l'alcool au nom de Jésus. Je restaure ses idées. Je restaure sa puissance. Amen. Chasse la dépression de vos esprits. Je déclare que tous les business que vous avez nommés ici, quand hein, j'ai parlé, si vous avez pensé à un business, je déclare que vous les rétablissez à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Si vous cherchez peut-être un comptable ou bien vous cherchez une secrétaire ou bien une vendeuse, je déclare que vous trouvez cette personne aujourd'hui et que cette personne vient avec un bon cœur. Toute personne que le Seigneur a, des, a mis pour vous aider, j'appelle cette personne à vous au nom de Jésus. Certains, certaines personnes voulaient changer de clientèle parce que vos, vos clients n'achètent pas vos produits. Ils viennent seulement pour vous ruiner. Le Seigneur me dit, vous devez faire une offrande, pour vous appelez ça offrande de passation ou de changement de clientèle. C'est fou, mais il me dit de vous dire que vous devez nommer cette offrande offrande de changement de clientèle. Donc vous devez dire, je reçois maintenant mes clients, mes clients qui vont payer le service pour ce que ça vaut exactement au nom de Jésus. Les clients qui ne vont pas discuter mes prix, les clients qui vont m'honorer, voilà. Je déclare que ce changement se fait au nom puissant de Jésus. J'enlève toute présence maléfique sur vos affaires. Je viens de déraciner tout ivray. Les ivraies qui ont été plantés dans vos business. Toute personne qui est venue dans votre magasin pour lancer quelque chose pour que vous ne vendez plus. Voilà, vous devez prendre, acheter le kit. Euh, appelez ça. On appelle ça le kit maison hantée. Il y a une poudre dedans et puis il y a le jube, il y a un sel que j'ai béni. Donc vous devez prendre ça, vous mélangez ensemble, vous mettez dans l'eau pour laver le sol avec. Et vous mettez aussi le bâton de commandement. Achetez le bâton de commandement pour mettre dans votre caisse. Je chasse toute mauvaise honte de votre environnement, de votre business. Vous devez aussi mettre le jujube dans la caisse. Voilà. Avec le nom. Vous prenez aussi de l'huile d'olive. Vous versez ça. La porte. Vous prenez l'huile d'olive. Ceux qui viennent à Douala, il y a l'huile d'olive bénie, là-bas qu'on vend. Vous devez prendre ça avec votre majeur. Vous, vous faites trois fois la croix sur le haut de la porte de votre business. Et vous versez trois gouttes au sol l'entrée. Voilà. Je déclare que toute attaque sur votre business est anéantie. Peut-être tu as eu l'idée de peut-être commencer à faire la nourriture chez toi et vendre, mais tu as été très attaqué. Je viens te redonner la force pour que tu relances. Tu vas relancer le business que tu avais laissé là. Tu vas relancer ça. Commence aujourd'hui. Le Seigneur me dit, me dit de te dire de te relancer. Que c'est dans ça que tu vas prospérer. C'est pour ça que tu as eu autant d'attaques. Il y en a parmi vous, vous avez, on a mis un ralentissement sur vous. Donc, on vous a mis un esprit de ralentissement, c'est-à-dire, tu restes comme ça, là, tu es lourde, tu as peur, donc tu as à tout pour lancer. Mais tu es en train de dire, non, j'attends d'abord que... Voilà, c'est ce que le Seigneur me dit. Donc, j'enlève toute procrastination de votre esprit aujourd'hui, au nom de Jésus. Tout esprit qui vous fait procrastiner. Je vous libère maintenant au nom puissant de Jésus. Vous allez prendre de l'eau. Vous allez je vais vous bénir avec de l'eau. Prenez de l'eau. On va faire ça ensemble. Prenez de l'eau. Je viens bénir cette eau. Je déclare maintenant si je suis au haut-parleur, je vais parler votre haut va comprendre je bénis cette eau au nom de Jésus Christ de Nazareth par la puissance du Saint-Esprit la puissance de la Vierge Marie avec l'assistance des ancêtres Maman Mathieu, Gisèle, Marie Agamier, Aurélie j'appelle aussi vos ancêtres je déclare que ceux de vos ancêtres que vous aviez oubliés ils reviennent à votre esprit maintenant et ils vous assistent je viens enlever tout ralentissement sur vos business, sur vos activités. Je déclare que toutes les armes qui avaient été forgées contre vous sont désormais sans effet. Vous allez prendre de l'eau là, vous allez vous balader dans toute votre maison, toute votre concession. Vous allez verser. Comme je bois cette eau, buvez là. J'enlève tout blocage, sur ma vie. Tout démon ou tout ivre qui a été planté dans mon corps, tout esprit de ralentissement qui a été planté dans mon corps. Je m'en libère, je m'en débarrasse au nom de Jésus. Voilà. Tout homme fort qui domine dans cette maison. Vous versez dans votre maison. Hein. Mmh. Dans un coup, tout homme fort qui domine dans cette maison. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit. Que tu es chassé, tu es éliminé. Tout esprit de stérilité qu'on a mis ici. Tout esprit de ralentissement. Je vous commande de sortir au nom de Jésus-Christ. Je libère cette maison. De toute possession maléfique. Tout esprit de découragement. De faiblesse qui a été planté ici par l'ennemi. Je t'expose maintenant et je te commande de sortir au nom de Jésus. Je prends autorité. Tout oiseau de nuit qui s'est arrêté ici, qui est venu pour dominer ma maison, je te commande maintenant de sortir au nom de Jésus. Donc Vous faites ça maintenant, vous versez dans toute la maison. Je parle maintenant à cette maison, je te commande de porter des fruits au nom de Jésus. Tout mauvais sort qui t'a été jeté Que ce soit il y a de cela 50 ans ou 100 ans Je remonte sur des années Sur 200 ans Tout mauvais sort qui a été jeté dans cette maison Je viens maintenant vous commander d'être annulé au nom de Jésus Même si vous vivez à l'étage Vous le faites Voilà. Je me libère maintenant Je libère cette maison Je commande l'accélération La faveur La prospérité La paix L'augmentation, accélération, faveur, protection, paix, augmentation au nom de Jésus-Christ. Tout projet dans lequel je m'investis, je déclare qu'il va prospérer parce que l'onction du Seigneur est sur moi. Voilà. Et puis vous lancez votre journée. Maintenant vous parlez, répétez après moi, j'appelle des quatre coins de la terre. Je commande des quatre coins de la terre tout argent que le Seigneur a mis, sur lequel il y a mon nom. Toute personne qui avait voulu me donner, qui m'a oublié, Je vous appelle maintenant, vous vous rappelez de moi. Tout client qui est le mien, peu importe où vous, vous trouvez sur cette terre, vous tombez sur mes vidéos, vous tombez sur mes écrits. On vous donne mon contact. Je ne sais pas comment, mais vous, vous, vous êtes connecté à moi. Et je déclare que vous venez à moi. Vous venez avec l'argent pour me payer. Vous venez avec l'argent pour me donner. Vous venez avec vos offrandes. Au nom de Jésus-Christ. Je mets l'excellence, je mets la perfection dans tout ce que je fais. Je restaure mon activité et j'en crée d'autres au nom de Jésus. Je chasse toute peur de mon esprit. Je déclare que je n'ai plus peur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout ce que vous faites, vous le faire avec la foi. Très important. Si tu parles comme ça, après quoi tu peux encore parler pour gâter ton... Ta, ta, ta, ta, ta, ta gâter ton truc, ce que tu, tu sais que vraiment tu es en train de te, te gâter toi-même oh, on va même faire comment oh, ça ne va pas marcher oh, tu es en train de gâter toi-même tout ce que tu es en train de planter maintenant tu scelle cela, je scelle ceci par le sang de Jésus toutes parole que j'ai dit ici, je déclare qu'elles ne seront pas enlevées, elles ne seront pas annulées au nom de Jésus, je restaure je restaure cette maison, je restaure mes business, je restaure mes activités je restaure ma destinée je reprends la puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous devez apprendre à parler. Apprenez à parler. Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour, Dari. Tu t'appelles Merveille. Hein, Merveille. Et tu écris Dari. Passez une excellente journée. Allez, pointez, allez, on va pointer. On va pointer, allez, allez, on va pointer. Pointez beaucoup. Vous pointez beaucoup. Et ça donne beaucoup, ça, ça donne beaucoup Everything you put your hand go work. Your name go open doors. Amen. Amen. Bonne journée.